Joseph Machamp, présent, Buster Keaton dans « policier. Écrit et réalisé par Buster Keaton et Eddie Klein Sur l'écran, une citation de Houdini, « L'amour brise les chaînes » Un couple parle à travers d'une grille d'entrée. Il semble désolé, et lui offre la main et s'en au milieu du chemin qui conduit à la maison, elle se tourne et lui dit, « Je ne vais pas vous marier jusqu'à vous deviendrez un homme d'affaires. » L'homme, l'aimant dans les poches, restait contrarié. Un homme riche apparaît et fait signe à un taxi. Il tira un mouchoir de la poche pour s'essuyer la sueur et laisse tomber son portefeuille que le jeune ramasse pour la lui donner. L'homme des mauvaises humeurs pousse le jeune et se dépêche pour monter dans la voiture. Il trébuche et tombe. Le jeune veut l'aider et il s'embrouille. L'homme à la fin réussit à monter dans la voiture. Et le jeune reste avec la portefeuille dans la main. L'homme dans la voiture, en recherchant leur poche, ne trouve pas le portefeuille, et ordonne au chauffeur qui tourne. Et son bras par la vitre récupère le portefeuille, mais cette fois complètement vide. Et de nouveau, la voiture tourne.